Donc, euh, je vous présente euh, M. Karim Hajimbar, fondateur de TSA, qui est une agence de communication. Et, euh, je vous présente. Donc, c'est Ayman Moulimi, le directeur artistique de l'agence TSA, Donc, pour moi, euh, TSA en fait, je suis une simple agence, voilà, une société euh, qui, qui cherche à. Mm -hmm. La clientèle, les a fait produits C'est la passion un C'est je a qui a vu quelque chose de spécial. Il a vu des choses très a a a a par rapport au marketing, par rapport à la gestion des clientèles, par rapport à la philosophie à la publicité d'une manière générale. Voilà, nous avons donc une agence, ça peu fait, pris fait deux ans qu'on travaille un peu sur le digital La proximité là avec nos clients, nous avons pris besoin le développement du marketing digital chez les, chez les entreprises de forme un, un, un vrai problème au niveau du, du, du recrutement, à l'offre d'emploi ne correspond pas souvent au profit, etc. Et décalé sur le a force avec la, la chambre un, à la Cléa et puis le social media club, de faire une journée pour présenter les métiers du digital, que ce soit à des professionnels qui n'ont non pas encore des, des compétences très développées ou à des étudiants, voire à des universitaires. Euh, donc, pour contexter, on a voulu faire partie de ce projet du social media club de la deuxième chambre, où l'objectif, une il y aura d'autres formations. Euh, finalement, ils annoncent que les entreprises trouvent des solutions par rapport à ce profit des community managers, des, des digital planners, etc. Nous et on a des profits réellement euh, qui sont pas très visibles. moi je a des contacts chez nos clients ou dans certaines agences. Ben L'agence cette des maillons forts de la Alors un autre directeur artistique et l'expérience qu'on a eue.